oh là là là là mais quelle violence quel changement quel changement d'humeur quel changement oh là là en tout cas le changement il est radical alors là je peux te dire hein, que le visage que tu avais avant et le visage que tu as maintenant il a rien à voir je sais pas si c'est ce que tu voulais mais en tout cas si c'est ce que tu voulais, le médecin, il a fait un travail remarquable. Parce que là, on va pas se mentir que tu as un petit peu des petites ressemblances avec Bogdanov. Voilà, je sais pas si tu connais Bogdanov. Mais en tout cas, là, là la chirurgie que tu viens de réaliser et que tu as postée sur les réseaux sociaux, hein, on peut en discuter et on peut dire que franchement, c'est du bon travail. Alors là, tu ressembles plus du tout à ce que tu étais avant. Oh, il n'y a plus rien à voir. Oh non, tu es une autre personne. C'est terminé. Là, tu peux nous donner le nom que tu veux. On l'accepte. Fabricio, Fabricia, comme tu veux. Là, tu choisis le nom que tu veux. Canelo, Canela, Anaïs, Anaos. Tu t'appelles comme tu veux. Oh là là, mais c'est bien, hein tu vois. Hein mais attention, hein parce que je ne sais pas si c'est pour jouer dans un film que tu as fait ça. Par exemple, un film du style Star Wars ou Star Trek. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Ou peut-être que tu es une fan de Bogdanov. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sache que... Euh, là, tu as du travail, euh, tu peux réaliser beaucoup de choses euh, avec ce visage. Tu peux même carrément aller jouer dans Scream. Tu vois ce que je veux dire Sauf que toi, t'as pas besoin de masque, tu vois Parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec le masque de Scream. Donc, tu pourrais faire ça. Moi, je te donne des idées, tu vois Je pense que ça, euh, ça pourrait euh, te te servir, tu vois, dans ta carrière, dans tout ce que tu fais. Parce que là, là, tu te mets en scène euh, en nous montrant euh, comment se passe la chirurgie. Merci à toi. Parce que c'est vrai, on savait pas comment ça se passait. On savait pas que les gens, ils allaient s'introduire des aiguilles de 40 cm. Hein ils mettent ça à l'intérieur de tout leur visage. Et il s'injectent des trucs. Non, on savait pas. On pensait que c'était un truc... Tu vois, euh, voilà, euh, vas-y, je t'arrache un peu de peau. Euh, je te mets la peau des fesses sur le visage. Tu vois, des petits trucs comme ça. On pensait que c'était des petits trucs drôles. Mais en fait, c'est des injections. Oh là là, mais le truc, en plus, ça peut s'infecter. Et en plus, le truc, ça peut être irréversible. Oh En tout cas, j'espère que tu es sûr de ton choix. Parce que si... Euh, je te le souhaite pas en tout cas Si c'est irréversible Bah c'est terminé hein. Là tu vas rester comme ça Et euh, Bah en tout cas Je sais pas si les films Auront besoin euh, D'une personne Qui a un visage comme toi Mais euh, ça, Après ça, ça peut toujours servir Ça peut toujours servir Tu vois par exemple euh, euh, La nuit Si tu veux faire fuir des gens Bah voilà Tu mets juste ton Tu mets juste une lampe Sur ton visage Et t'avances comme ça De façon énervée Et je pense que Les gens vont reculer Et euh, c'est une bonne chose C'est une bonne chose En tout cas euh, ça peut encourager les gens à faire de la chirurgie comme ça peut les décourager voilà, donc euh, en tout cas je trouve que ton geste euh, il est ni bien ni mauvais en tout cas merci de nous avoir montré euh, ce que ça peut faire de faire de la chirurgie parce que moi franchement j'étais pas au courant, en tout cas moi je pensais que les gens ils faisaient ça par complexe hein oh là, là je me sens mal, j'ai une petite ride il faut me l'enlever, ou voilà j'aime pas trop mon nez je veux changer mon nez, ou ouais ma bouche je sais pas quoi elle est trop petite tu vois je pensais que c'était des trucs comme ça mais en fait, maintenant, il y a d'autres personnes qui font de la chirurgie juste pour rigoler, quoi. <rire> voilà, j'ai. Ouais, voilà. Regarde mon visage maintenant. Aïe, <rire> ah, yeah, ouais.